The <laughs> weather Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Euh, je tiens à m'excuser parce que les deux dernières semaines, je n'ai pas posté de recettes. C'est parce que j'étais un peu prise par le travail. Je vous prie vraiment de m'en excuser. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser l'ABLO. Le terme ABLO désigne en gan, l'une des langues parlées au Togo. Une sorte de pain confectionné à partir d'une pâte de maïs. Légèrement sucré. Vu qu'on n'a pas tous euh, les ingrédients pour réaliser la blou en Europe, comme il se doit au Togo, on a fréquemment recours à la farine de riz pour la prêter. Donc, euh, je vais vous montrer comment faire la blou avec de la farine de riz. Bon, alors je ne vais pas trop ablater. Je vous laisse tout simplement découvrir la recette. On a besoin de farine de riz et de farine de maïs blanche que vous obtiendrez dans les épiceries africaines, de maïzena, d'un mélange de sucre blanc et roux. Je trouve que le sucre roux donne un goût subtil aux galettes. Il nous faut également de la levure sèche et de la levure fraîche, du sel et des moules à muffins en silicone. Nous aurons aussi besoin de 3 quarts de litre d'eau pour convectionner l'ablot. En premier lieu, nous allons tamiser toutes les farines, donc la farine de riz, de maïs et la maïzena. C'est pour euh, éviter que notre pâte soit grumeleuse. Ensuite, nous préparons une bouillie en mélangeant la farine de maïs avec un demi litre d'eau. Nous portons le tout à ébullition à feu moyen et dès que la bouillie prend forme, nous remuons pendant une minute environ avant d'ôter du feu. Maintenant, on ajoute euh, le quart de litre d'eau restant. L'idéal est que cette eau soit très froide afin que la bouillie refroidisse assez vite. Dès que la bouillie n'est plus chaude, nous incorporons la farine de riz ainsi que la maïzena en ne cessant de remuer afin d'obtenir une texture homogène. À présent, nous faisons dissoudre la levure fraîche dans deux cuillères et à soupe d'eau tiède et réservons ce mélange pour tout à l'heure. Après cela, le sucre entre dans la préparation avec les levures fraîches et sèches. Après, on assaisonne la pâte avec une pincée de sel et on va la laisser reposer pour qu'elle augmente de volume. Pour ce faire je peux vous donner deux astuces soit vous posez votre appareil à blôt près d'un radiateur ou vous faites comme moi je remplis une grande casserole d'eau chaude et je vais placer la pâte au dessus de cette casserole. Ainsi, il vous faudra seulement 30 à 45 minutes pour faire lever la pâte. Notre appareil à abelot est prêt dès que de petites bulles apparaissent à sa surface. Nous nous servons d'un couscousier pour cuisiner notre abelot, mais vous pouvez parfaitement cuire les galettes dans un cuiseur à vapeur. On humecte d'abord les moules pour que les pains ne collent pas pendant la cuisson. Puis on les remplit chacun avec 3 cuillerées à soupe de pâte avant de les faire cuire 8 à 10 minutes à feu moyen. Pour que les galettes soient belles, n'hésitez pas à essuyer la vapeur qui s'est accumulée en dessous du couvercle du couscousier toutes les deux à 3 minutes. Regardez, nos petits pains sont prêts. Pour les démouler facilement, laissez-les reposer 2 minutes après les avoir retirés du feu. Voilà l'intérieur de l'ableau, vous voyez qu'il est bien léger avec des trous Un délice je sers euh, mon ablot avec du yebessessi il s'agit d'une concassée de tomates agrémentée de poissons frits ou grillés et d'une petite salade de poivrons et d'oignons frais vous pouvez également déguster ces galettes avec toutes sortes de sauces tomates. je vous souhaite un bon appétit alors voilà la recette est terminée euh, j'espère que vous a plu si c'est le cas, donc un pouce vers le haut n'hésitez pas à l'essayer chez vous euh, à la commenter et... Euh... Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.